Pour les pull vraiment pour le fessier. Donc, on va prendre une corde qu'on met entre les jambes, on est tient vraiment stable. On ne veut pas que les épaules y bougent. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on envoie les fesses et les genoux vers l'arrière, contacter le bassin pour le plus possible, le fessier. On contracte et on va faire une rotation interne. Le but, c'est pourra d'aller le plus loin possible. C'est de, mon bassin va rentrer vers l'intérieur. Donc, j'étire, je contracte les fesses et je rentre vraiment à l'intérieur, serrer le bassin le plus fort possible. Encore une fois, le corps va rester droit, poitrine sortie, dos contracté, on contracte, on rentre le bassin, on va contrôler qu'il bien et on repart.